Bonjour, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne du communic TV pour les classes primaires. Alors, récemment, j'ai lancé pour les élèves cette épreuve, ce premier contrôle de novembre, les élèves de C. Voici le texte, c'est vraiment facile. Je m'appelle Karim, j'ai 8 ans, je suis plus grand que mon ami Hamid, et nous sommes dans la même classe tous les deux. Le soir, nous faisons les devoirs ensemble. Voici les questions de compréhension de texte. Il suffit tout simplement d'autorer la bonne réponse. Comment s'appelle le narrateur Quel âge a-t-il Les deux garçons sont-ils de la même école Quel est le contraire de grand et le jour? Alors, langue, vocabulaire, il faut contourner les mots qui ont rapport avec le cartable et les mots. Vous avez ici les mots. Les mots sont-ils écrits dans l'ordre alphabétique Est-ce que c'est oui ou non Par exemple, en être amis après, avant ces mots sont-ils écrits dans l'ordre alphabétique La même chose pour frère, mère, père et sœur. Il suffit tout simplement d'entourer la bonne réponse ici, comme les autres, comme les autres questions de compréhension de texte. On continue. Grammaire. Vous devez souligner les groupes de mots qui sont des phrases. Est-ce que c'est va aller l'école à Est-ce que c'est une phrase où la maîtresse ouvre le livre du compte C'est vraiment facile. On tourne les noms propres. Mm -hmm. Est-ce que c'est chamila, casablanca, bachir, frère, app appartement Et en conjugaison, vous allez tout simplement relier ces phrases avec, soit ça veut dire, euh, relier des phrases avec les trois temps, passé, présent, futur. Demain, il retournera à l'école. Aujourd'hui, il se sent mieux. Depuis une semaine, il n'était pas bien. Où est donc la phrase qui, qui veut dire le passé, le présent, le futur Autour les pronoms personnels de conjugaison. Vous avez ici plusieurs mots. Vous allez simplement sélectionner ou choisir les pronoms personnels de conjugaison. Orthographe. Il faut compléter avec o o et o. C'est le son o ou on. Alors attention, on utilise m ici lorsqu'il s'agit de euh, ces trois lettres, ces fameux trois lettres, soit m, soit b soit P. Alors, comment ça s'écrit en ici ici ici ici Et ici, ici. Euh, Production à l'écrit, remet les mots en ordre pour obtenir en face. De bonne humeur, se réveille juste. Et complète le texte de présentation, c'est vraiment facile. Pour les filles, ils vont choisir soit la mienne. Et pour les garçons, Ali. Moi, je m'appelle Je suis au, Mon école est. Il s'agit de première preuve. Premier contrôle du mois de novembre 2022 pour mes chers élèves de Sion 1. Voici donc la correction. Voici la correction. Compréhension du texte. La bonne réponse c'est Karim. Je m'appelle Karim. Hamid. C'est mon ami Kamel. C'est rien à voir. Quel âge est-il Ça veut dire Karim a 8 ans. Il dit j'ai 8 ans. Voilà. Les deux, les deux garçons sont-ils de la même école Oui. Ah, voici les preuves. Nous sommes dans la même classe, tous les deux. Voilà. Ils vont ensemble dans la même école. Quel est le contraire de grand Ce n'est pas heureux. Heureux, c'est le contraire de malheureux. Large, c'est le contraire de étroit. Mais petit, c'est le contraire de grand. Et le soleil et la lune Non, ce sont deux astres. Le soleil et la lune, ce sont deux astres, non alors, la nuit, c'est le contraire du jour. Le jour, la nuit. Alors, euh, langue, vocabulaire, on tourne les mots qui ont rapport avec le cartable. Alors, des bretelles et un marathon. On choisit une, soit une ardoise, des craies, un feutre et un crayon. Ce sont des bonnes réponses. Les mots sont-ils écrits dans l'ordre alphabétique? Non, puisqu'il y a N et M. Normalement, c'est M, N... Hein? Ici c'est en bon ordre. Frère, F, M, P, S. Frère, mère, père, sœur. Alors, on choisit non, Ici c'est oui. On continue. Souligne les groupes de mots qui sont des phrases. Ah, la phrase, c'est quoi la phrase La phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et là du son. Ça veut dire, qui veut dire quelque chose. On sait déjà que la maîtresse ouvre le livre des comptes. Qui ouvre le livre des comptes? C'est la maîtresse. Et qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? La maîtresse ouvre le livre des comptes. Hein la maîtresse ouvre quoi exactement le livre des comptes? Alors, c'est la bonne réponse. La maîtresse ouvre le livre des comptes. C'est ça ce qu'on appelle la phrase. Autour les noms propres, il y a des noms communs, comme l'exemple de sœur, frère, appartement et on. Ce sont des noms communs. Mais Jamila, Kazan, un non ce sont des noms propres parce qu'ils commencent par majuscules. et bien sûr c'est le nom soit une personne soit à lieu par exemple Bach c'est un garçon Jamila une fille Casablanca c'est un lieu congédié demain elle retourne à l'école bien sûr c'est ce, le futur puisqu'il y a un indice demain hein? aujourd'hui il se sont son mieux bien sûr c'est le présent puisqu'il y a un indice ici aujourd'hui depuis une semaine veut dire le passé on dit depuis une semaine n'était pas bien alors demain elle retourne à l'école c'est le futur, aujourd'hui, ils se sentent mieux, c'est le présent, et depuis une semaine, c'est le passé. Autour, les pronoms personnels de conjugaison, arriver, c'est un verbe, sortir, c'est un verbe, Ami, c'est un nom, et mon, c'est un déterminant. Alors, les pronoms personnels, euh, les pronoms personnels de conjugaison, c'est nous, elle, vous, il, avec elle, c'est vous, tout simplement. Complète avec O, O, O, O, c'est le son O, on dit la météo une chaussure, ah, une poésie, un tableau, une autobus, un autobus. Alors complète avec en et en. Attention ici, il y a un enfant, enfant, oui, un enfant. Il était. Alors j'écris N. Euh, une maman. Euh, voilà, une ambulance. Puisqu'il y a la lettre B, normalement je dois mettre M. Voilà, une ambulance. Pourquoi? Parce qu'il y a la lettre B ici. Une antenne. Un lampadaire. Un lampadaire. Euh, pour la production à écrit remets le mot, pour suivre phrase. On dit Jules se réveille de bonne humeur. Voilà. Et toi aussi, tu te réveilles de bonne humeur. <rire> Complète le texte de présentation. Alors, voilà. la plupart des élèves maîtrisent bien la présentation, puisqu'on fait chaque jour euh, d'une façon. Quotidien, on peut dire, moi je m'appelle Lamia, j'ai 8 ans, je suis au C1, mon école est Moi je m'appelle Ali, j'ai 8 ans, je suis au C1, mon école est Voilà. Soit les garçons choisissent le mot Ali et pour les filles, ils se font choisir le mot Lamia. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vient de corriger les preuves. Ça veut dire, il s'agit de première preuve du con euh, premier contrôle. Et du mois de novembre 2022 pour les élèves de session 1 de notre école.